On va faire une nouvelle vidéo. Donc euh, tout à l'heure, je vais voir Avatar 2. Je vais d'abord vous dire mes appréhensions. Puis après le film, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà. Donc je fais cette critique parce que bah, je vous l'ai promis. Oui, c'était censé être pour hier, je sais. J'ai peut-être du retard. Mais je vous l'ai promis hier matin aussi. Hein. C'est bon, en fait, pas chez... Hier midi même. Hein. Donc euh, hein. Alors, il euh, faut savoir que j'ai pas vu les, les trailers. Hein. Je... je, je... Les bandes annonces, c'est pas, je, je, je, je regarde jamais les bandes annonces. Ça se peut être trop. Maintenant, bon, les regarde plus. juste je, juste, je regarde une Mario parce que la, les réactions tout ça, mais je regarde plus, c'est non. Bah, en fait, euh, maintenant qu'il y, qu y a plus les humains, j'ai juste peur que ça se transforme en un film random avec euh, de film random avec des êtres qui vivent, euh, qui vivent parmi eux, mais c'est tout. Avant, c'était la guerre euh, de la race des humains contre la race des... Des navis. Non, j'espère que ça se transforme... Euh... à juste un peuple random qui vit, quoi. Je sais pas. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire, ou pas Non, peut-être pas, je sais pas. J'ai juste un peu des sans gargamel. Bon, enfin bon. Du coup, maintenant, on va voir mon avis après le film. Donc, après le film... Ouais, J'ai eu la flemme de tourner cette scène avant le film. Donc, j'ai... J'ai dit ce que je pensais avant, voilà. Donc euh, bien, j'étais surpris. En fait ils reviennent les humains. Bon le scénario il tient sur 3 minutes mais.. C'est cool, ouais. Alors d'abord je vais vous faire la partie sans spoil. Hein oui j'essaie de baisser la tête pour pas être comme ça là. Oh là voilà voilà voilà là là. là, là, là. J'ai le dans les lunettes, c'est trop chiant. J'essaie de bien baisser la tête comme ça. Voilà. Voilà. On est bien comme ça. On est bien. Euh, alors, là, la, par la partie sans spoil, euh, bah, c'est un film contemplatif. Hein, vraiment, c'est juste pour euh, histoire de dire que c'est joli et tout. Je crois la 3D, c'est pas fait pour moi. Hein. Moi, je... j'ai été le voir en 3D, mais ça fait bizarre. Alors, c'est peut-être parce que j'ai des lunettes, hein, je sais pas, mais je pense vraiment j'aurais plus apprécié le film si j'aurais vu en 2D normalement. La 3D, en plus, je l'ai pas du tout ressenti, sauf au début, où il y avait un arc qui sortait de la télé et tout. Sinon, après ça, je l'ai pas, pas du tout vu la 3D. Et elle avait disparu, peut-être, je sais pas. Donc euh, ouais c'est un truc contemplatif, donc euh, c'est faut y aller pour que ce soit joli, c'est tout. Le scénario il tient pas 3 minutes, hein, vraiment. Et ben on va faire la partie spoil maintenant je suppose. Bah ouais le scénario il pourrait vraiment se, re... pourrait vraiment se résumer en 3 minutes. En fait c'est Jean-Baptiste qui revient, faut pas me demander pour les noms si je... Je sais pas les noms, je les retiens pas. Je retiens pas les noms de, des gens qui sont dans ma classe en un an. Je retiendrai pas les noms d'un film que je reverrai plus jamais. Écoute, c'est bon. En gros, il y a Jean-Baptiste, il est revenu à la vie euh, via un clone. Du coup, il va réattaquer euh, le perso principal, le protagoniste euh, et son village. Du coup, ils sont obligés de partir de son village pour protéger son village. Ils vont dans un autre village pour que ce soit l'autre village qui soit attaqué et pas le leur. Et euh, voilà. Et du coup, euh, ils vont les attaquer et. Et il voilà. et y a un humain aussi dedans, c'est qui a vécu euh, là-bas chez les navis. En fait, c'est le fils de Monsieur euh, Truc. Enfin, du coup, il se fait capturer, le petit. Et après, euh, voilà. Enfin, il sauve quand même son père à la fin, parce qu'il est con et qu'il faut bien un méchant pour le pour la suite. Du coup, voilà. Mais sinon, c'est tout. Voilà, c'était le résumé du film. J'ai peut-être oublié des trucs, mais c'est en gros, c'était ça. Tiens, pas trois minutes. Même ma mère, elle a dit qu'il était... Qui était très pauvre le scénario. Je vous ai vu sur Twitter. là, Il y en a plein qui disent Ouais, c'est des haters sur Twitter, ceux qui disent Avatar, le scénario il pute. Non, il pue Le scénario il est, il est nul. Il y, a, il y a rien dans le scénario, il est vide le film. Le film il peut se résumer. Euh, euh, le, le film c'est un, un épisode de One Piece. Il y a rien, il est vide le scénario. Bah oui Voyons donc. Enfin, épisode de One Piece bien chargé quand même. Parce que One Piece, les épisodes, on les connaît. Voilà, c'était la fin. C'était comme ça, voilà. C'était ma critique. Donc euh, Avatar 2, bof, pas ouf. Et moi, personnellement, les trucs visuels comme ça, c'est pas c'est pas mon délire. Ça m'impressionne pas trop, voilà. J'étais plus impressionné devant devant le mec du son de un démon slayer contre l'autre démon le super dégueulasse, là. Dégueulasse sur le dégueulasse. Et ouais, voilà. Bah Avatar 2, bof, pas ouf. Faudra que j'aille voir le chapeau T2 aussi, il a l'air bien, mais lui je sais pas. C'était la critique ciné du critiqueur au ciné Loxive. Salut les gens, ciao ciao Ah oui, puis en sortant on est allé à Leclerc, j'ai acheté Splatoon 3 et ça. Je pense que ça on en fera, on fera des lives un peu tous les jours, vers 18h, des petits lives de 20 minutes. Pour, euh, parce qu'il faut que je fasse du sport. Voilà, salut